J'avais déjà une petite... Euh, oui, j'avais déjà sérieusement euh, envie de ça, et euh, mon père ne voulait pas, il n'avait pas fait moi, bon, donc ça, ça a pris du temps un petit peu pour se décider, hein. ça n'a pas été immédiat. Et comme il tournait avec Lelouch, ça a été facile de le, de le convaincre alors ben, Il, il le tournait père. avec Lelouch, donc du coup, euh, il m'a prêté pour le film de Le Lelouch, Antoine Cyr, <rire> oui, oui. qui était le fils de Gérard Cyr et qui était donc un grand copain de louche, oui. là, et, euh, Gérard Cyr a prêté son fils pour le film, Papa Alido m'a prêté pour le film. Voilà. Alors, on s'est retrouvés, euh, la, la fille et le fils d'Anouk euh, Aimé. Et français. lui, justement, le fils est revenu 53 ans après, mais sans avoir eu une carrière d'acteur. Bah, lui, il n'est pas devenu acteur, il est, il est homme d'affaires. Oui. Il y a eu une anecdote pour le film, il a dit qu'il qu venait euh, comme ça. Le... Comme si, on dirait que Lelouch, tous ces comédiens font partie de la famille, et on c'est une famille entière, euh, l'équipe de Lelouch. Parce que, est-ce que vous avez eu un petit peu cette impression-là, tout au long de vie euh, C'est un poète être titre, euh, toute une vie c'était un film de Lelouch déjà aussi. Non, mais, mais sincèrement, euh, pas, pas par flagornerie, mais c'est vrai que quand, quand Lelouch m'a proposé la, la, de participer à, à, à ce dernier à ce volet peut-être le dernier, peut-être pas le dernier, allez savoir, hein, la, vie, la vie est tellement surprenante, mais euh, j'avais l'impression de revenir euh, dans ma famille. Ça, ça a été euh, limpide, en fait. J'ai effectivement retrouvé Anouk aimé, retrouver retrouvé retrouver retrouvé Lelouch, retrouvé Antoine, euh, c'était comme retrouver ma famille. C'était assez évident, en fait. Cette maman de cinéma est qui a nous aimé, ouais. avec ce film-là, avec ce personnage-là, ça... Je suppose que c'est émouvant parce qu'elle vous a suivi tout au long de, de votre carrière Non, euh, non, pas, pas trop, pas du Exactement. tout. Même. On s'est de... revu euh, pour, les, pour les 50 ans du film Un homme et une femme. On s'est retrouvé voilà. avec beaucoup d'émotions. Euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle euh, m'appelle ma fille et je l'appelle maman quand même, euh, ah oui. Ah oui. Euh, même ah oui. en dehors quoi, oui. quand on a fini les prises. Elle dit alors, ma fille, qu'est-ce que tu fais euh, euh, Mets-toi à côté vous de moi. Oui. Ou, euh, <rire> Attention, hein, ne me parle pas comme ça. Elle dit, oui, oui, maman, t'inquiète. Mais euh, voilà, on est. Euh, on a, on a gardé cette espèce de, de lien euh, qui nous relie tous, euh, c'est vraiment une sensation euh, d'être euh, unis par quelque chose d'un peu unique, en fait. Hein. la magie de Club de Louche Oui, ouais, mais, mais c'est quand même particulier cette oui. histoire d'un de, de homme et une femme, c'est un très particulier, oui. d'abord parce que dans la vie de, de réalisateur Club de Louche, ça a été quand même quelque chose d'énorme, le film a fait le tour du monde ça a été le film qui lui a permis ensuite de, de, de pouvoir continuer sa, sa vie de, de, de réalisateur ça a été important et puis pour nous tous ça a été un film important on est tous issus de ce, de ce film là enfin, on, est, on a tous subi euh, les, les conséquences les, les traces on a tous la trace de ce film et donc, en fait, le coup, le coup de se retrouver comme ça 54 ans après, euh, vraiment, a euh, provoqué quelque chose euh, de, de, qui est un petit peu en dehors du cinéma. En fait, oui, parce peu... que même Jean-Louis Trintignant qui avait dit Je ne tournerai plus, donc là, même à un âge très avancé, il a accepté et, et il est magnifique. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Dès qu'il a un, sou... il a un sourire ravageur, il est... il retrouve, on dirait qu'il retrouve ses... Ses... ses 20 ans euh, par moment. Euh... Parce que le louche, il, est... il a quand même cette magie. Euh... Il sait tirer de... De... des acteurs, des choses euh, qui, sont... qui sont enfouies, euh, qui sont là, euh, tapis, et, et il rentre et. et a avec son œil, avec sa caméra, et clac, il arrive à... Et à chaque fois, il y a la scène magique dans le film, la scène, la scène prodigieuse qui fait que, comme dans l'itinéraire d'un enfant bientôt, il a fait la scène entre Belmondo et Ampolina, la scène magique, quoi. Et là, et là, dans le film, il y a la, il y a, il y a la scène magique. Qu'est-ce qu'il a pu vous voler à vous, Claude Lelouch, euh, sans que vous vous en aperceviez il me l'a pas volé, je lui ai donné, oui. on, on se l'est mutuellement euh, donné en fait, je lui ai donné une partie de... Il me l'a demandé, hein, il m'a demandé Voilà, que m'a qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, c'est quoi tes passions, euh, il avait envie de s'inspirer un petit peu de ma vie. Je lui ai par parlé de ma passion pour les animaux, euh, pour, mon, pour, mon, pour mon engagement animaliste, pour la, la, cause de, la cause des animaux, et du coup il a fait de moi euh, une vétérinaire. Et du coup, il était très intéressé par mon côté euh, comme ça, euh, axe, femme d'action, femme de terrain, militante, battante. Ça a été vous, ça tout au long de votre vie vous, oui, vous êtes toujours battu de toute façon Oui, je, je me suis toujours bagarrée pour moi, pour les autres. Euh, et euh, et ça, lui, ça lui plaisait bien pour le personnage, d'avoir un personnage comme ça, euh, qui soit un peu euh, voilà, une femme d'action, une femme dans la vie, une femme de passion. Euh, et, euh, et donc je lui ai offert ça et euh, mais ce qui est chouette c'est que vraiment ça apparaît dans le film par petites touches mais à chaque fois que j'apparais dans le film c'est pétillant, c'est là, c'est très sympa, je suis très contente. Est-ce que dans le film, par rapport à un homme une femme il y a 53 ans, qu'est-ce que vous avez préféré Parce que là c'est vraiment deux émotions complètement différentes. Vous avez 6 ans, là maintenant vous êtes le plus âgé. Donc, Qu'est-ce qui est le, le plus important Quelle a été la plus grande émotion C'est de revenir ou de commencer C'est une ah, question histoire, euh, curieuse parce que... Oui, en parce fait, que moi euh... je pose souvent des questions curieuses. <rire> oui, parce que ouais, imaginez bien, bien à 6 ans, ce n'est pas un choix de ma part. Oui. On m'a pas de... compte, moi, demandé même. Oui, je me rendais compte oui. de ce que je faisais. Oui, oui comme je vous ai dit, euh, je voulais en faire mon métier, donc euh, je savais ce que j'étais en train de faire. Moi. Contrairement à Antoine, qui dit toujours qu'il était un peu inconscient de tout ça. Mais et moi, je, je savais que j'étais en train de faire un film, je savais que c'était un métier. Alors, je pas jusqu'à dire que... Mais je m'appliquais quand même. Je m'appliquais, je m'appliquais trop d'ailleurs. On se voit dans le film, moi, je me connais bien et je vois bien que je suis n'ose pas parler. Je suis là, comme de... Je me surveille et tout. Alors, pour ce qui est du plaisir, je peux vous dire que c'est là que j'ai pris mon plaisir, c'est dans, dans le, dans le, le, le louche d'aujourd'hui. Vous avez mis toute votre passion d'être ouais, devenue comédienne dans ce ouais, film Oui, je suis une vraie actrice et j'y ai, ai mis ma, ma, ma passion et en même temps, euh, je suis plus relaxe là vous voulez, aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, je suis infiniment plus relax que je l'étais euh, à 6 ans. Hein. Je me dis franchement, sincèrement, je n'étais pas du tout relax. <rire> J'étais un petit enfant, assez, un peu stressé. La vie n'était pas facile facile. On est dans les années 60. Euh, et, et, la vie n'était pas facile pour les enfants à cette époque-là. Oui. pas que moi. Hein. On n'avait pas la vie facile. Et voilà, mais, euh, mais là j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis, puis j'étais gâtée quand même. Hein. J'avais un, un, une très belle équipe maquillage coiffure, j'avais une lumière incroyable. Un, un mec derrière sa caméra, monsieur Lelouch, euh, qui sait filmer, qui sait faire des images et qui m'a rendu euh, aussi belle euh, que je, peux, je puisse l'être à l'écran. Hein, le résultat vous a rendu plus contente aujourd'hui qu'il y a. Bah, je, con, consciemment, oui. oui. Quand, en, en tant que comédienne professionnelle, oui, si vous oui. Me dis, oui je lui fais joie, quoi. Je, et, et cette nouvelle histoire qu'il a écrite, ce qu'il a inventé, tout ce qui s'est passé entre le temps, parce que c'est ça qui est magique, c'est que on a l'impression que ces personnages, nous, oui. même nous, spectateurs, on ne les a jamais quittés. Oui. Donc est-ce que vous, ça a été aussi... Euh... Oui. C'était le, le cas. Il, il, il, était facile de revenir tout de suite, d'en dire voilà, qu'est-ce qu'elle a fait cette fille pendant ce, tout ce temps-là C'était pas très difficile à imaginer ouais. finalement. Mmh. Le lien euh, entre la pension euh, le, le... et puis après, euh, d'ailleurs, il le raconte on raconte dans le film, qu'est-ce que tu as fait ben, je, suis, voilà, je me suis installée, je me suis mariée, puis finalement, je suis revenue vivre en Normandie, près de maman. Enfin, voilà, C'est oui, oui, simple. C'est simple le il n'y a pas les dialogues qui sont donnés. Euh, euh, voilà, là, le, le, le fil rouge en fait, est là. Euh, voilà. Voilà, euh, ah oui. Il est tout trouvé. Mmh. Alors, voilà. parce que justement, d'interpréter le meilleur personnage comme ça, longtemps après, ouf, parce que vous, vous avez fait aussi des, à la télévision des séries, et donc, euh, justement, qu'est-ce qui, qu qui est le plus euh, valorisant euh, Parce que c'est vrai que les personnes qui font des séries aujourd'hui, des personnages récurrents, sans arrêt, c'est tout le temps, on revient tous les jours sur les mêmes personnages. Donc, euh, as ça, es -que c'est là... bien, hein. bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Non, mais ça, c'est bien aussi. Parce que le, le, le phénomène de la non, série, pas, si vous, vous voulez, c'est... Euh... C'est <coughs> que... Euh... On a le temps de développer un personnage, on a le temps de développer une histoire, on a... C'est autre chose. Oui. Mais c'est chouette aussi. Hein. C'est oui. un, un, une autre forme de travail. C'est pas la magie du cinéma, bien sûr. Mais... Euh... Mais c'est pas moi, j'ai eu la chance de participer à des séries, ici à Marseille d'ailleurs, hein. j'ai tourné pas mal de, de choses sur Marseille. Et euh, j'aimais bien aussi pouvoir justement développer toutes les facettes d'un personnage. Sur, le, sur plusieurs épisodes, sur le long terme. Ça nous appelle parce qu'il va falloir aller voir le public, voilà, je pense. Ça. Alors, pour finir, vous avez une qualité théâtrale ouais. qui est très importante. Ah. Donc, euh, on, va, on va en parler parce qu'il faut absolument qu'on aille vous voir bientôt en Avignon pour le festival. Allez, alors, je participe au festival d'Avignon. Ça s'appelle Le fil rouge. Oui. Voilà. Ça, ça c'est la Oui, de toute façon, on va mettre. je vais jouer au bien. Théâtre Beau. Et euh, à partir du 5 juillet jusqu'au 28, j'espère que vous serez nombreux à venir me à venir me voir, c'est un spectacle sur les femmes, sur les droits des qui femmes, sur la diversité, euh, le fil rouge, rouge c'est moi voilà. qui l'ai écrit voilà. et puis... Euh... Mise en scène avec Mamie Garcia. Et vous interprétez plusieurs personnages. Et j'interprète plein de personnages féminins et puis mes grands-mères et puis moi, enfin mon père. Enfin. Mm. C'est comique, c'est dramatique, c'est je chante, je danse. Ah, Toute la, tout le panel de ce que vous avez appris. Toute tout la de panoplie de ce que voilà. j'ai appris. Mm. <rire> et donc en même temps, quelle est la joie, la joie <rire> essentielle? La joie essentielle Oui, sur le plateau. Sur, sur on peut répondre en même temps. Voilà, nous allons arriver pour la projection. On arrive, on, arrive, on termine. Je réponds on à la arrive. question. Ok, on est là dans deux minutes. La, voilà. joie, la joie essentielle dans ce truc-là, c'est le moment présent. Oui. Être là au moment présent. Le théâtre, c'est l'art du moment présent. Et le public vous le rend bien Ah ouais. Oui. En tout cas, c'est vrai que le public ne vous a jamais oublié depuis bah, ce premier année une femme avec les pièces de théâtre, les séries de télévision. Et puis en même temps euh, vos apparitions au cinéma, parce que de temps en temps on peut dire qu'on ne vous a pas oublié dans le milieu du cinéma non plus. Bah, J'espère. Vous avez toujours eu des beaux personnages. Soit d'Amidou, merci beaucoup. Merci infiniment. Et encore merci d'être venu. Vous venez voir euh, les plus belles années d'une vie. Ah oui, aussi. Ah. Voilà. Et Claude, donc euh, il n'est pas là, mais c'est vrai qu'on pense à lui. Mais il sera avec nous, voilà. il est avec nous. Voilà. De tout il est cœur. toujours là. Il est toujours là. Merci beaucoup. Merci. Soad. Salut.